Déclaration des députés. Four, la députée d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Cet été, je vous invite et les gens de partout de la province à venir voir Oshawa. Cette année, le club de la ville automobile a le festival automobile, son 125e, qui aura lieu dimanche Samedi et dimanche, le 26 et 27 août. Je demande à tous les gens qui viennent ici. À chaque année, on s'entend avoir 10 000 personnes qui viennent à Autofest. Le festival automobile réunit des gens qui s'intéressent à l'histoire de l'automobile. Et le Parc de Vue est un endroit extraordinaire qui vient à une mer de vo voitures de personnes. Et il y a beaucoup de prix. Et on peut à, à, il y a un sortirage pour une voiture classique. C'est un événement incroyable parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Comme j'ai dit, le club de la ville automobile elle organise ce festival et les fonds levés ont, ont aidé à, à l'organisation Grandview Kids. J'espère que tout le monde viendra. À Oshawa le 26 et 27 août pour avoir Autofest au Parc Lakeview euh, pendant son 25e anniversaire. J'espère que tout le monde sera là. Déclaration de député de député de York Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. York Sud-Ouest est connu pour ses événements de la parade du Père Noël annuel dans le 39e année et aussi euh, le marché des producteurs à son 39e année et euh, le théâtre au parc euh, qui a de grandes normes. On a eu le deuxième Pasca Fest annuel, ce qui a commencé c'est un événement ponctuel pour célébrer le 150e anniversaire du Canada et tellement été bien reçu qu'il est devenu un événement annuel à Ouest. fest c'est un événement gratuit, tout le monde est accueilli. L'événement a été organisé et beaucoup de gens étaient là, sur la rue West, au nord et sud de Lawrence, samedi dernier, pour voir beaucoup de musiciens de rue et d'animateurs de musique. Et c'est la deuxième année pour le Fest, mais c'était tout un succès. Et Il y avait beaucoup, toute une foule qui était aux côtés de Western Lawrence pour voir des médecins, des gens qui mangeaient du... De le feu et beaucoup d'autres choses. Les gens ont vu beaucoup de euh, présentateurs incroyables. Il y avait des bandes de musique et euh, ce qui a captivé beaucoup de gens. Merci, M. le Président. Merci, merci. Déclaration des députés. Le député de windsor Tecumseh. merci la fin de semaine dernière. J'ai le plaisir encore une fois d'être au Gala de l'émancipation, ce qui est une soirée de levée de fonds pour le musée noir de l'Amérique du Nord. On avait beaucoup de gens très connus, l'ancien doyenne de l'Université de Windsor, c'était un des fondateurs du musée en 1975. Le musée a été établi comme un moyen d'aider les jeunes membres de la collectivité noire de souvenir de leurs racines, apprendre sur leurs ancêtres. Et Amherst était une des premières euh, un premières dans le train illégal. Et c'est où on faisait passer les anciens esclaves. Il y a 20 ans, Phil Alexander a travaillé à la restauration de l'église Nazareth, ce qui a aidé à ce qu'elle soit désignée un des sites historiques du Canada. Il a servi dans la commission de police à Windsor et il a été membre du conseil, conseil consultatif de l'équité. Il a été conseiller scolaire pendant six ans. Et quand il ne travaillait pas, Phil a été un bénévole au Grand Frère et je pas assez de temps pour parler de tout ce qu'il a fait. Mais je sais que vous allez me joindre à dire à faire bien fait, vous le méritez. Vous donnez un exemple pour tout le monde. Déclaration de député, le député de Thunder Bay supérieur nord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'annonce récente par Greyhound qu'ils vont terminer le service passager à l'ouest de Sudbury le 31 octobre nous a secoué, nous tous, dans le nord de l'Ontario. Beaucoup de gens dans le nord-ouest qui utilisent ce service veulent avoir d'autres solutions. Motor, les services d'autobus et de cars sont essentiels. Et je pense que le gouvernement a un rôle à jouer pour trouver une solution à cette situation difficile. Dans la stratégie multimodale de transport dans le nord-ouest de l'Ontario, c'est qu'on donne plus de liens entre services d'autobus et de cars de nord. Et la commission de transport du nord pourrait avoir des services dans le nord-ouest pour remplir les lacunes laissées euh, par les compagnies privées. J'espère, Monsieur le Président, que les ministres du Développement du Nord et les ministres des Transports vont suivre cette stratégie et assurer que la Commission des Transports du Nord, Ontario-Northland, North, puisse remplir les lacunes laissées quand Greyhound cesse ses services à la fin octobre, même si je suis très content que Casper Transportation à Thunder Bay veut avoir une expérience du service passager dans le Nord-Ouest, et je les remercie. Le vrai, c'est qu'il ne peut pas répondre à tous les besoins de notre partie de la province. Il faut remplir ces lacunes. En continuant à être partenariat avec la Commission des transports au Ontario-Northland, euh, euh, on aurait une meilleure solution, et je demande aux deux ministres de s'assurer que cela a lieu. Merci, M. le Président. Déclaration de député, le député d'Ottawa-Centre. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour donner une déclaration de félicitations aux résidents d'Ottawa-Centre qui font partie d'un mouvement à Ottawa et c'est un mouvement qui existe partout dans la province. Il y a un mouvement au centre au centre pour sauver les arbres. Beaucoup de gens veulent vivre au centre-ville et les gens veulent avoir des constructions responsables au centre-ville. Mais on veut s'assurer que la beauté, la beauté qui existe dans le centre-ville soit maintenue. Ce que je peux je suis fier de dire, c'est Tom Denman, qui était un bon bénévole de la campagne, ma campagne, a lancé, euh, a organisé quelque chose et a eu 800 signatures. Plus, et il a frappé à 400 pas et a convu le promoteur immobilier, la ville d'Ottawa et son conseiller municipal à prendre la bonne position et de maintenir un arbre dans la propriété de ses parents. Un avait 150 ans et l'autre 140 ans et on a pu maintenir ces arbres pour l'avenir. Et quant à moi, c'est comment on peut faire le changement. C'est du changement mené par la politique. Les gens prennent, mettent, prennent la politique entre les mains. Tom, son père, Richard et Carol ont participé à nos canyons. Et ils ont gagné des aptitudes de frapper aux portes et de parler aux gens. Et j'ai apprécié de le voir appliquer pour, avec un résultat encore. Richard, Carol, Tom, félicitations. Déclaration de député.